Bienvenue dans la merdasse parce que nous voilà tous dans un énorme banc d'apprentissage absolument inéluctable et le truc qui fait du bien en tout cas à moi de savoir c'est que quand on devient consciemment incompétent c'est à dire qu'on se rend compte qu'on ne sait pas faire quelque chose C'est frustrant et c'est énervant point, il n'y a pas de miracle hein. un modèle assez basique mais qui permet justement de pouvoir cartographier de manière hyper claire et simple comment on apprend les uns et les autres. Première chose, évidemment, apprendre, c'est un peu dans l'inconscient collectif que c'est pour les enfants. Les enfants apprennent à l'école et les parents savent. La métaphore qu'on utilise très souvent pour parler de ce truc là, c'est le fait d'apprendre à conduire. Vous, vous en rappelez, la plupart d'entre vous ont un permis de conduire ou en aura un un jour. Et donc c'est ce moment absolument ignoble où il faut apprendre à tout synchroniser, où on cale, où la voiture va dans tous les sens. Si ça se trouve, selon la personne que vous avez à côté, vous, vous en ramassez encore une couche de plus. Et donc, pour traverser la mare au crocodile, comme je l'appelle souvent, la mare au crocodile, pour arriver à un moment où on devient consciemment compétent, c'est-à-dire qu'on sait faire, mais on sait encore qu'on sait faire, ben, il, le but c'est de ne pas y arriver, de pas y arriver, de pas y arriver, de ne pas y arriver, et de ne pas y arriver encore jusqu'à un moment où pouf, on y arrive. Exemple concret, il m'aura fallu non pas des dizaines mais des centaines d'heures peut-être pour apprendre à faire ma propre équipe de tournage à moi toute seule euh, et vraiment au prix de nombreuses frustrations, colère, énervements et je vous en passe. Donc euh, non, ça n'est pas venu du jour au lendemain, ça n'existe pas que ça vienne du jour au lendemain et il euh, n'y bah, a qu'en faisant, en faisant, en faisant et en n'y arrivant pas, en n'y arrivant pas, en n'y arrivant pas qu'à un moment donné, bah, ça commence à le faire. non c'est pas facile, non c'est pas joyeux, oui c'est la merde, et oui on s'en passerait volontiers, et quelle que soit notre confiance en nous, faut pas confondre, un truc nouveau c'est un truc nouveau. » Pour moi le fait de le savoir bah, ça me fait du bien en fait, ça me soulage, ça m'allège, ça m'enlève aussi beaucoup de culpabilité, ça me permet de pouvoir laisser parler toutes ces voix à l'intérieur euh, sans pour autant arrêter de faire ce que je suis en train de faire. Donc bienvenue dans votre phase pourrie de consciemment incompétent sur plein de trucs en même temps. Vous n'avez rien demandé, moi non plus, euh, mais au moins ça fait du bien de le savoir. Courage, grâce, persévérance et que la frustration... Non, la, la force soit avec vous